Bonjour, bienvenue pour cette 17e journée. Aujourd'hui, on va travailler la respiration en coordonnance avec les exercices de la salutation du soleil. Donc, on vient se positionner face au tapis. J'inspire, je lève les bras. J'expire, je plie vers mes pieds. J'inspire, je descends, me coucher vers le tapis. J'expire, je fais la position du cobra. J'inspire, je descends vers le tapis. J'inspire, je fais la position du chien tête en bas. Et j'expire en appuyant sur mes bras et sur mes talons pour avoir mes hanches le plus loin possible. J'expire, je me couche sur le tapis. J'inspire, je monte les bras. Et je fais la position du cobra. J'expire et je relâche. J'inspire, chien tête en bas. J'expire, je viens faire la position du guerrier jambe droite. J'expire, je descends sur le tapis. J'inspire, je fais le cobra. J'expire, je reviens sur le tapis. J'inspire, chien tête en bas. Je pousse sur mes talons. Je pousse sur mes mains. J'expire. Position du guerrier, jambe gauche. J'expire. Je pose mes mains sur le tapis. J'inspire, cobra. J'expire, je pose mes mains sur le tapis. Chien tête en bas. J'expire. Et en expirant de nouveau, je viens poser mes mains, mes pieds entre mes mains, et j'expire totalement. Je me plie. J'inspire la chaise. J'expire l'arbre j'arrête la posture j'espère que tout le monde va bien que tout le monde suit bien je vous félicite pour vos efforts c'est super on peut continuer ou on fait une petite pause on va faire une petite pause le temps que tout le monde se reprenne Bouger le corps dans tous les sens pour réveiller l'énergie. Bouger le corps dans tous les sens et on peut reprendre. Je suis face à mon tapis. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. J'expire, je descends. J'inspire, position de la chaise. J'expire, je reviens, plié. J'inspire sur le tapis. J'expire et j'inspire, cobra. J'inspire tête en bas J'inspire guerrier jambe droite J'expire ta fille. J'inspire cobra J'expire, tapis. J'inspire, chien tête en bas. J'expire. J'inspire. Guerrier jambes gauche. J'expire. Tapis. J'inspire cobra. J'expire tapis. J'inspire chien tête en bas. J'expire pied entre les mains. J'expire, j'expire. Inspire la chaise, expire, main jointe vers le ciel et je relâche et je peux faire ma petite séance de détente, tout doucement, oh, les jeunes jambes légèrement écartées et je reprends contact avec ma respiration tout doucement mon corps s'affaisse dans le sol de plus en plus et de plus en plus Je peux fermer les yeux pour améliorer la séance. Je me remercie pour les exercices. Je me remercie d'avoir osé. Je me remercie pour les efforts. Tout doucement, mon corps s'appuie dans le sol. Et tout doucement, ma respiration devient lente. Je m'apaise. Je me détends. Et plus je me détends, plus je me sens bien. Plus je suis heureuse ou heureux tout doucement quand ma respiration est apaisée que mon corps est détendu je peux ramener mes pieds vers le coccyx Tourner vers la droite, poser, pousser sur mes mains, revenir en position du lotus. Et je vous dis à demain.